f x, 10x sur x carré plus 1. Alors la fonction qui nous intéresse, c'est celle-ci. Alors il faut prendre les étapes les unes après les autres et puis voir euh, un petit peu ce qu'on cherche. Donc la première chose, c'est le domaine de définition. Pour savoir de quoi on parle. Alors le domaine de définition à votre niveau, donc là où vous en êtes maintenant. Ça se résume à pas grand chose. Il faut regarder. Est-ce qu'on a une division Si oui Pour quelle valeur de x Pour quelle valeur de x euh, a-t-on une division par zéro? Puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0 Est-ce qu'on a une racine carrée? Si oui, pour quelle valeur de X? A t on la racine carrée d'un nombre la racine carrée d'un nombre négatif? Peu les cas que vous avez jusqu'à jusqu présent. Hein. On verra l'année prochaine avec la fonction logarithme, qu'il y a encore un cas euh, auquel vous devez faire attention. Mais jusqu'à présent, les fonctions que vous avez, c'est soit des divisions, donc il faut s'assurer que le dénominateur ne soit pas nul, ou alors une racine carrée, et puis à ce moment-là, il faut s'assurer que le nombre dont on calcule la racine carrée, ou l'expression dont on calcule la racine carrée, n'est pas négative. Un petit peu euh, ici, A doit être supérieur ou égal à 0, et ici, B doit être différent de 0. C'est un petit peu les. Ça, ça se résume à ça. Bien sûr, euh, en mathématiques, si on prend des fonctions plus générales, il y a plein d'autres cas. Donc ça, c'est ceux qui reviennent euh, à votre niveau. Donc ici. Il faut regarder, x plus 1, est-ce que ça peut être égal à 0 Et puis la réponse, c'est non, parce que x carré c'est toujours positif. Donc positif ou égal à 0, et si on lui ajoute 1, ce sera en tout cas plus grand que 0. Euh, plus grand que 0. Donc ça ne peut jamais être égal à 0. Donc ici, on a un domaine de définition qui est l'ensemble des nombres réels. De ça, on peut déjà tirer une conclusion par rapport aux asymptotes. On sait qu'il n'y aura pas d'asymptote verticale. C'est déjà une information qu'on peut avoir en tête pour la suite, donc le moment où on étudie les, les asymptotes. Donc on sait qu'il n'y aura pas d'asymptote verticale puisque les asymptotes verticales. Je vous rappelle, on les trouve ici pour les valeurs où la fonction n'est pas définie. Et là, la fonction, elle est définie pour tous les nombres réels. Donc c'est ça qui nous permet de dire qu'il n'y a pas d'asymptote verticale. Hein pour, pour pouvoir chercher une asymptote verticale, il faut déjà ici qu'il y ait des valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas définie. Ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, la parité... On y reviendra une autre fois. Pour le moment, vous pouvez laisser de côté. Donc le 3, c'est les asymptotes. Ici, donc, on a déjà la conclusion qu'il n'y a pas d'asymptote verticale. ou égal à 0. Pas l'asymptote verticale. Par contre, peut-être, pas peut-être, c'est sûr. Ici il y a des asymptotes horizontales. Voilà. Et pour trouver les asymptotes horizontales, on s'intéresse aux limites en plus l'infini et en moins l'infini de la fonction qui était 10x sur x carré plus 1. En moins l'infini après. Alors ici on a une division de deux polynômes. On calcule ici une limite en l'infini, et donc il suffit de s'intéresser aux termes, au numérateur et au dénominateur, au terme de degré le plus élevé. Donc ici on peut réécrire la limite, puisqu'on calcule la limite en plus ou au moins l'infini, c'est en fait égal à la limite à 10 sur x carré, et donc. On simplifie ici, x carré sur x, il nous reste x au dénominateur. C'est la limite en plus l'infini de 10 sur x. On divise par un nombre très très grand positif, et donc ça nous donne une limite de 0. Puis on peut faire exactement le même raisonnement en moins l'infini. De, ici 10 sur x, et donc on va aussi trouver 0, mais cette fois-ci 0 moins. Donc on a ici une asymptote horizontale d'équation y égale 0. On peut même ici en déduire d'autres informations. Comme on a 0+, plus, ici, on sait que f est au-dessus de l'asymptote. Et là, on a 0-, moins, on sait que f est en dessous de son asymptote. C'est un cas particulier où on, on sait déjà que la limite est égale à 0, 0+, plus ou 0- moins ici, f est... Vers 0, mais positif, donc se trouve au-dessus. Et ici, f tend vers 0, mais négatif, donc se trouve en dessous de l'asymptote. Donc pas l'asymptote verticale, une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Et si on a une asymptote horizontale, on n'a pas d'asymptote oblique. Donc on continue. Les variations de f. Oui Alors, dans les cas là où on a une division de deux polynômes, on a une asymptote oblique si le degré du numérateur est 1 de plus que le degré du dénominateur. Donc si ici on avait x cube... X cube sur X carré, eh bien, on aurait ici une asymptotomie. Et puis après, on fait une vision polynomiale. Ensuite, le 4, variation de F. Donc, les variations de F. Pour étudier les variations de F, on étudie le signe de la dérivée. Et pour étudier le signe de la dérivée, il faut la dériver. Ici, on a une division de. Enfin une fonction qui est une division de deux autres fonctions, donc on utilise la formule pour la division. Donc ça nous donne ici la dérivée de 10x qui est 10 <coughs> fois x carré plus 1 moins 10x fois la dérivée de x carré plus 1 qui est égale à 2x. Et tout ça, sur x carré plus 1 le tout au carré. Donc ça donne 10 fois x carré plus 1 moins 20 x carré sur là on ne peut rien factoriser donc on développe et on rassemble les termes. Donc ça fait 10 x euh, 10x carré moins 20x carré, donc ça fait moins 10x carré. On pourrait mettre 10 en facteur. Plus 10 sur x carré plus 1 au carré, et ça donne donc. Bah, carré moins 1, ou x carré plus 1 au carré. Et x carré moins 1, ça se factorise, ça fait moins 10 fois x moins 1 fois x plus 1, plus x carré plus 1 au carré. Voilà. Parce qu'à partir de la forme factorisée, on peut faire un tableau de signes, tableau de signes qui va nous donner après donc, les variations de la dérivée, de la fonction. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce tableau de signes Plein de choses Bon, J'en mets après, je verrai. J'en ai celle dont je pas besoin. On a quoi On a moins 10. On a x moins 1. On a x plus 1. On a x carré plus 1 au carré. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc ici, on a les signes de f'. Et là, on a les variations de f. Et donc, euh, moins 10, alors x moins 1, ça s'annule pour x égale 1. x plus 1, ça s'annule pour x égale moins 1. x carré plus 1, c'est toujours positif. Donc c'est tout ce qu'on a besoin de mettre comme... <rire> Et puis après, ben, on essaye de remplir tout ça. Donc moins 10, c'est toujours négatif. x moins 1, c'est négatif pour toutes les valeurs de x plus petites que 1. C'est positif. x plus 1, décidément. C'est négatif pour toutes les valeurs plus petites que moins 1. Plus Et x plus 1 au carré, c'est toujours positif. Ah oui, x carré plus 1 au carré. Donc le signe de f' moins 0 plus 0 moins. Donc la fonction elle est décroissante, croissante, décroissante. Avec ici un minimum. a pour coordonnées moins 1 et puis f de moins 1 ça fait moins 10 sur 2, moins 5 et un maximum qui a pour coordonnées 1 f de 1 ça fait plus 5 attendez, quoi la fonction déjà C'est juste .5 et la 5. moins 1 c est égal à x moins 1 fois x plus 1 donc ça c'est les variations de f et maintenant la courbure Concavité différents différentes appellations possibles. Donc que l'on trouve à l'aide des signes de la dérivée seconde. Donc il faut faire la dérivée de la dérivée. Alors, on peut repartir de ça, par exemple. Moins 10x carré plus 10. Alors, on a f' de x qui est égal à moins 10x carré plus 10 sur x carré plus 1 au carré. La dérivée seconde, il bah va la calculer. Alors, c'est la dérivée de ça. Donc ça fait moins 20x fois x carré plus 1 au carré, moins... Et puis moins 10x carré plus 10 fois la dérivée de ça. Alors là, on a un, là on a un carré. Donc ça va donner deux fois... à la puissance 1, ça c'est la dérivée du carré et puis après on doit encore faire la dérivée interne, donc la dérivée de x carré plus 1 qui donne 2x et puis tout ça à la puissance 4 place sur ma feuille. Ma feuille. Ma feuille virtuelle. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire ici bon, On peut essayer de factoriser. Le plus possible. Alors, ici, on a un moins 10 qu'on peut mettre en facteur, donc ça fait plus 10 fois x carré moins 1. Et puis là, on a le 2x, donc ça nous donne 20x. Ah, puis il y a encore un 2, donc 40x. Et puis, fois x carré plus 1. Le tout sur. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur Eh bien, ici, on a 20x et x plus 1. Et ici, on a aussi un 20x et un x plus 1. Donc, on peut mettre 20x fois x plus 1. Et il nous reste quoi C'est factorisation. Alors, ici, on a un moins x plus 1. Oui. Cette parenthèse-là, on l'a fait pour la dérivée précédemment, c'est moins 10 fois x carré moins 1. Donc ici, moins moins, c'est ce qui donne le plus. Moins fois moins ici, c'est ce qui nous donne le plus. Et puis après, on a 10, fois 2, fois 2, ça donne 40. Ici, on a 10, fois 2, fois 2, ça nous donne 40. Et puis on a ce x-là qui vient ici. Donc ça C'est le détail du calcul que j'ai fait. Et là on réfléchit, par quoi est-ce qu'on doit multiplier 20x fois x carré plus 1 pour obtenir moins 20x fois x carré plus 1 au carré Ici pour avoir, on a le 20x déjà, et puis on a une fois x carré plus 1, donc il nous manque un moins, et puis il nous manque un x carré plus 1. Et puis ce terme là, le x carré plus 1 il est là, ici 20x on en a 40, donc il en faut encore 2. Et puis fois x <rire> carré moins un. J'ai faim. C'est mon estomac qui. qui réclame à manger. Alors. Là on peut déjà faire une simplification puisqu'on a x carré plus 1, on a que des multiplications là, et puis on a x carré plus 1 au numérateur et au dénominateur Et là on peut développer un peu pour voir ce que ça donne. Alors ici on a 2x carré moins x carré, donc ça donne x carré. Et ici on a moins 1 moins 3, donc ça donne x carré moins 3. Puis en fait, on peut écrire ça de cette manière-là. C'est x carré moins racine de 3 au carré. Donc ça donne x moins racine de 3 fois x plus racine de 3. Il n'est pas simple ce calcul. d'accord J'essaierai d'en choisir des un peu moins compliqués. Si je peux vous mettre trois études de fonction, ça va être oui. Et puis, donc ça semble être la réponse correcte, puisque euh, c'est ce qu'il y a dans le corrigé. Je crois que le corrigé est correct. Alors, je voudrais bien le finir. Donc, on a quoi ici Mettre quelques lignes. Donc on a 20x. x moins racine de 3. x plus racine de 3. x carré plus 1 au cube. Et puis le signe de f seconde. Et pour finir, la courbure, ou la concavité, ou... appelez ça comme bon vous semble. Alors là on a trois valeurs pour lesquelles ça s'annule, x égale 0, x égale moins racine de 3 et x égale plus racine de 3. là 0 ici négatif jusqu'à racine de 3 ensuite positif ici c'est négatif jusqu'à moins racine de 3 ensuite positif et puis x carré plus 1 c'est toujours toujours c'est toujours toujours positif toujours toujours et donc ici on a quoi moins 0 plus 0, moins, 0, plus. Et donc la courbure... 3 points d'inflexion qui sont les points où la courbure change. Trois points d'inflexion qui ont pour coordonnées moins racine de 3, 0, racine de 3, et puis donc euh, la fonction c'est toujours ça, donc ça fait 3, 4. Donc en fait, si on fait le calcul, ça fait moins racine de 3. F de 0, c'est égal à 0. Et F de racine de 3 et F de moins racine de 3. Je vous fais le calcul pour un des deux. Allez, F de racine de 3, c'est 10 racine de 3 sur racine de 3 au carré plus 1. C'est donc 10 racine de 3 sur 4 donc 5 racine de 3 sur 2 et celui-là c'est la même chose mais l'opposé donc ça c'est les points où la courbe elle va changer d'ouverture, de, de courbure pouvoir dessiner, on peut ici regarder un peu les valeurs approchées, c'est c'est moins 1,73 à peu près, et puis moins 5 racines de 3 sur 2, ça donne moins 4,3, donc là ça donne 1,73, 4,33, C'est pour euh, avoir les valeurs approchées, pour tracer la courbe. Voilà, alors c'est un peu long, non. mais le travail bien fait, ça prend toujours du temps. On, on oublie ça un petit peu parce que... <rire> Oui. 5, 6 Alors il n'y aura, aura pas que des fonctions euh, des études de fonctions mais alors pour vous donner un peu une idée dans l'inter c'est peu probable que je vous demande la totalité Souvent dans l'inter je vous demande des bouts Pourquoi on se demande dans l'inter Parce qu'au bac vous en aurez besoin et puis je vous demande des bouts, je vous demanderai étudier la courbure, étudier les variations, les asymptotes. Mais c'est peu probable que je vous donne toute une fonction. Ou alors... Ouais. Mais il faut savoir faire les différentes étapes. Ou, ce que je fais quelquefois aussi, je vous donne des idées de ce, que, ce qui peut vous attendre. Je vous donne une fonction et je vous donne déjà sa dérivée première et sa dérivée seconde. Par exemple. Et puis je vous demande de faire l'étude de fonction, mais comme ça au moins il n'y a pas les erreurs de signe. Donc c'est pour voir si vous êtes capable de faire le tableau de signe et d'interpréter le résultat. Par exemple. Parce que, je vous explique encore, au bac c'est pareil. Si je vous donne juste ça, n'est-ce pas là, si je vous donne juste la fonction, et puis je vous dis faites l'étude de la fonction, si vous faites des erreurs dans les calculs, il y a tout qui va être faux. Parce que les choses s'enchaînent, d'accord Donc ce qui arrive, soit en inter, soit au bac, c'est... On vous demande des bouts, ou alors... À une étape, on vous dit maintenant la dérivée seconde est égale à ça, donc si vous avez fait une erreur avant, bah elle ne se répercute pas. Donc il y a toujours des endroits où pour éviter que l'exercice soit tout faux on vous donne des comment dire des tremplins pour que vous puissiez repartir. Parce que le but c'est quand même pas de vous mettre zéro point à tout le problème au bac. C'est d'essayer de voir si vous avez compris certaines choses. Et puis si vous faites une erreur de calcul, bah, ma foi ça arrive, mais voilà. Hmm? Alors, une autre information que je n'ai pas mise ici, mais qui est intéressante aussi, c'est les zéros. Ça, ça devrait être, c'est un bis, les zéros, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles f de x égale 0. Donc ici... cas de cette fonction-là, f de x égale 0, c'est-à-dire la fonction coupe l'axe des abscisses, donc l'axe des x, en x égale 0. Et quand on a une fraction, une fraction ne peut être égale qu'à 0, à 0 que si son numérateur est égal à 0. Donc ici x égale 0. C'est une étape qui n'a pas été mise rajouter. Oui Pour placer un point supplémentaire de la fonction, pour être plus précis dans le tracé. Alors, le tracé après la pause. Morgen, Eingangshalle, Bernard, Bernard, Bernard, la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 Visuellement, Visuellement c'est pas non, non Ça, c'est moi C'est une les ouais, C'est ouais. Quelque chose Ils de... sont pas ils pas bons, c'est bon. Plein d'énergie. On Tu es très bien. Tu Tu es très bien. Tu es très bien. Tu es très bien. Tu es très bien. zum es très bien. Tu es très bien. Tu es très bien. la voiture a commencé à Elle est retournée, là, par contre. une Ah m'a dit, je sais plus, il y Une journée, elle ouais, fini. J'ai c'est c'est. que des scolaire, la garçon. Ça va ça, patient. Je vais peut Tu ne Non, c'est pour toi, ça revient. Ben, Parce que moi, j'ai envie de dire que ça se passe en Suisse, ça se passe en France. J'ai mis un peu les mis un peu brouillon comme ça. Et puis, euh, il faudrait que tu fasses un... ce village direct. D'accord. Et toi, tu peux visionner en contrepartie de 36.9. C'est l'émission 36 36.9. Euh, les, les voilà. voilà ça, ça c'est un mélange entre amour, tendresse et tristesse, quoi. Les voyons, voilà. Et tu me dis que t'en penses, tu manques un peu, pas trop de. Moi, j'ai pris 20 minutes. Bah, c'est parfait. Écoute. Alors, ce qui permet, de faire alors des des pas et puis tu as vu j'ai écrit 16h oui oui oui c'est très bien c'est pas possible merci C'est Donc <'en> tout <'en> était dispatché un <'en> peu Donc, à l'aide de toutes les informations, on va essayer de tracer la fonction. Vous, en plus, vous voulez voir ce que je fais Fermez les yeux, imaginez-vous Alors, si je reprends déjà les points qu'on a trouvés. En rouge ici, f de x égale 0 pour x égale 0. Donc ça veut dire que la, fonction, la courbe de la fonction, elle va passer par ce point-là. Ensuite, je reprends mes données. F prime. F prime de x égale 0, qui nous donne, on a vu, un minimum et un maximum. Donc on avait F prime de x égale 0, en x égale moins 1, et en x égale 1. Et en x égale... C'est tout. D'accord, et puis... F de moins 1, c'est égal à moins 5. Et F de 1, c'est égal à 5. Donc je reprends les informations qu'il y a dans le tableau. Alors ici, moins 1. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 1, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a le minimum. Et là, on a le maximum, de la fonction. On peut les noter comme ça. Et puis, autre information qu'on a, c'était F seconde de X, donc les points d'inflexion. Hein ça c'est les 0, la dérivée première, ici on a un minimum et un maximum, et puis la dérivée seconde nous donne les points d'inflexion. Et puis les points d'inflexion, on avait en moins racine de 3, 0 et racine de 3. Et puis f de moins racine de 3, ça faisait quoi Moins 5 racine de 3 sur 2. 5 racines de 3 sur 2, si je ne me trompe pas. Gardez, à nouveau, pour être sûr. Tac, donc ça fait... Moins 1, 73, moins 4, 33. Donc on peut les placer ici. Moins 1, 1, moins 1,7... 1, 2, 3, 4. J'aurais pu faire un peu plus grand. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est un des points d'inflexion. Et puis le deuxième, il est par là. Et puis on sait aussi qu'on a, je peux la tracer comme ça en rouge, une asymptote horizontale. y égale 0 en moins l'infini et en plus l'infini donc on sait ici que la fonction elle va venir se rapprocher comme ça et comme ça ici trace un peu la fonction, elle va ressembler à ça. Ici, elle est décroissante et convexe. Donc, elle est ouverte vers le bas. Là, on a un point d'inflexion. Donc, à cet endroit-là, ça va changer. Elle va commencer à s'ouvrir vers le haut. Elle décroît jusque là, et puis après, elle va croître. Donc, alors qu'ici... La fonction, elle est ouverte vers le bas. Ici, elle commence à partir dans l'autre sens. Pour s'ouvrir vers le haut. J'essaye de... Elle va venir passer en zéro. J'ai fait mon échelle, elle n'est pas très bonne. y arriver, voilà, là il y a un maximum, à partir de là elle décroît, il y a aussi ici un point d'inflexion, donc là elle est ouverte vers le haut, elle s'ouvre plus vers le haut, comme ça, à partir de là ça change, elle va s'ouvrir à nouveau vers le bas, jusqu'au prochain point d'inflexion, et puis elle va venir se rapprocher à nouveau ici, donc là, elle est à nouveau ouverte vers le haut. Je vais revenir sur cette courbure parce que ce euh, pas forcément toujours clair. Donc si je trace ici les parties en jaune là et là En jaune, la fonction, elle est convexe, non, concave. Et puis en vert, elle est convexe. un moyen de s'en souvenir, ici, c'est concave comme une cave. Donc ça a plutôt cette forme-là. c'est l'autre. Hein, donc là, on a les points d'infection, c'est-à-dire les points où on a ces changements. Finalement, la courbe elle est plutôt ouverte vers le haut, ou plutôt ouverte vers le bas. Et puis, il faudrait encore, pour être plus précis, prendre quelques points ici et là, par exemple, là et là, pour, euh, pour, pour tracer avec plus de précision, parce qu'ici je ne sais pas trop si elle vient comme ça, ou si elle vient plutôt comme ça, d'accord, on aurait besoin d'un peu plus de points. Alors, je voulais revenir sur cette notion de convexe et concave. Donc, on note dans le tableau, pour convexe, quand on fait le tableau... Donc pour concave, on met ce signe-là. Et pour convexe, on met ce signe-là. En réalité, c'est juste un symbole qu'on a choisi pour représenter que c'est convexe et concave. En réalité, ça ne veut pas dire que la fonction elle a forcément cette forme-là. Ça, c'est juste pour dire qu'elle s'ouvre vers le haut. Et ça, c'est juste un symbole qu'on a utilisé pour dire qu'elle s'ouvre vers le bas. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a cette forme-là. On peut avoir quelque chose juste, juste comme ça. Et puis après, elle peut repartir dans l'autre sens. Et ici, elle peut avoir, on peut avoir juste un bout, comme ça. Elle peut avoir cette forme-là. C'est juste l'idée qu'elle s'ouvre plutôt vers le bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir un minimum ou un maximum. Ah, la preuve ici, c'est que... Si on regarde cette fonction-là, ici, ici elle est concave jusqu'ici, et puis on a nulle part un maximum. Ici elle est convexe, et puis là oui effectivement on a un minimum, mais ce n'est pas forcément le cas. Oui, s'ouvre.